Dans cette vidéo, nous allons voir les éléments essentiels pour maîtriser l'utilisation de Windows, dont le bureau, les fenêtres, le menu démarrer, la barre des tâches et la zone de notification. C'est très important de connaître et d'utiliser les bons termes pour faciliter l'apprentissage d'un logiciel. Par exemple, comment chercher un tutoriel sur YouTube sans connaître les noms des éléments avec lesquels vous rencontrez des difficultés. Windows étant notre système d'exploitation pour les fins du cours, on va utiliser les mêmes termes tout au long des autres vidéos, même pour les applications comme Word, Excel ou PowerPoint. Commençons par le bureau. Dans Windows, comme dans la plupart des autres systèmes d'exploitation, que ce soit OS 10 ou Linux, le bureau, c'est l'espace que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte utilisateur. Un peu comme un vrai bureau ou un pupitre, c'est un espace de travail sur lequel vous utiliserez vos différentes applications, comme un traitement de texte ou un navigateur web. Ces applications s'ouvriront dans des fenêtres. Par exemple, je peux ouvrir un bloc-notes et une calculatrice. Les deux applications sont maintenant disponibles sur mon bureau, chacune dans sa propre fenêtre. En continuant l'analogie avec un vrai bureau ou un pupitre, il est possible d'enregistrer des documents sur votre bureau dans Windows. Une icône est alors créée sur votre surface de travail. Attention, si vous abusez de cette méthode, vous pourriez rapidement vous retrouver avec un bureau très encombré. Le prochain élément essentiel de Windows est la barre des tâches. Dans une configuration standard, on la retrouve au bas de l'écran. À la gauche de la barre des tâches, il y a le menu Démarrer. C'est à partir d'ici que vous pouvez lancer les documents et applications avec lesquels vous voulez travailler. Étant donné son importance, on reviendra sur le menu Démarrer en détail dans une autre vidéo. Juste à droite du menu Démarrer, on voit des icônes d'applications ou de documents épinglés sur la barre des tâches. Au centre de la barre des tâches se trouvent des icônes d'applications en cours d'exécution. On peut facilement les reconnaître par la petite barre de couleur en dessous. Par exemple, le bloc-notes et la calculatrice que j'ai lancée un peu plus tôt sont soulignés d'une barre bleue. Les applications épinglées à gauche ne sont pas soulignées étant donné qu'elles ne sont pas lancées. Si je lance mon outil capture d'écran juste ici, une troisième fenêtre s'ouvre et une barre bleue apparaît sous son icône dans la barre des tâches. Finalement, à droite de la barre des tâches, on trouve la zone de notification. Dans cette zone, on peut voir des informations sur notre ordinateur, comme la date et l'heure, l'état de la connexion au réseau et les processus en cours d'exécution. Nous allons souvent revenir sur ces éléments clés. Il est donc essentiel de savoir reconnaître le bureau, les fenêtres, la barre des tâches, le menu Démarrer et la zone de notification.